Coucou, je suis avec Entrepreneur Geek et Amazing Vince et je fais un massacre en résurgence, on a pari que c'est avait le plus gros Easy. C'est quoi la messagerie la plus sûre Moi je dirais Gmail. Là. Ouais Gmail. Ouais c'est là où t'as le plus de sécu tout ça. Moi le... On va dire dernièrement Dernièrement le, le seul gros truc que j'ai eu c'est un mec qui avait essayé de me hack le, le YouTube. Il faut savoir que pendant quatre ouais. pendant ans, enfin trois ans, le YouTube n'a jamais eu de double protection, gros. Et quand j'ai pris Didier, ben, pour que ce soit plus simple, on a foutu la double protection avec lui, tu vois. Et deux semaines après, frérot. Mec, deux semaines après, on a une intrusion sur le YouTube. Et tu sais, ouais, normalement, normalement, normalement, sur Gmail, il y a marqué euh, d'où ça vient, etc. Ouais, qui se connecte Et, tout, ouais, ouais. Connect, et en fait, il y, y, y, a, y a marqué la localisation, la France, et on a vraiment l'adresse exacte, tu vois, euh, comment ça se passe ah. ça. Et frérot, tu sais, tu sais ce qu'il y avait Alors, non, tu sais ce qu'il y avait Il y avait un point d'interrogation à la place de toutes les infos, gros. Mais non. Ah, le mec, ah ouais, le, le mec je sais pas qui c'était, mais il était chaud, frérot. Il avait envie de, ah, il de, était, de supprimer ah, tout ah, ah, le Ah, il était chaud. Tain, chien mort. Je comprendrais jamais les gens comme ça, putain. De ouais, il ferait mieux. De... Les gens qui, euh, au lieu de développer leur bonheur à eux, veulent ah, enculer oui. les autres. Hein. Ouais, c'est ça. Pas du tout. Oh, il est mort, lui. Pardon. J'ai jamais vu un mec autant résistant. Ah, ok. Sur oh, moi. C'est quoi ces bruits de merde là? Mais non! Wesh. Oh. Y'a pas de soucis. Ah! Ah, bah c'est des Frenchies. Ouais. Allez les gars, à la vie, à la mort. En fait, celui qui fait le moins de kills, c'est une grosse merde, je veux juste le dire. Ah ouais? Oh putain, je vais tryhard. Oh putain! Oh. Le mec, il sort des excuses. En, en plus, c'est vrai, je joue jamais. On ah, on a besoin pour racheter. Oh, je dis bientôt. Oh, passé, ouais, bientôt, bientôt. Ouais. là, il faut juste le loadout ici. Là -dedans, là. Venez les gars on peut acheter Vince j'ai besoin de ton ouais, argent et on peut acheter remarque oh, il m'a MEG hein. Ah je suis en fight là fini j'arrive Mais Mais wesh heureux, je suis dans la merde je ah mais j'ai trop attendu du coup on va mourir non, je, ah. je peux très haut pas Honnêtement je pense que oui Je pense vraiment que oui OG Vas-y go Ah j'avais fait un bon truc Je laisse tomber Je laisse tomber Je me, je, je, je me prends des plaques frérot Bah go les fumés eux là bas là ils sont ils sont horribles ils Qui Il est, il est dans le coin comme une pute. Je, je suis là, lapin. Je suis là, je suis là ma poule. T'as zéro plaque Non, une. C'est pas la folie ça. Tiens, je t'en pose deux ici. Je croyais que t'aimais pas chaud. Non, je l'aime pas. Ah merde. Non, mais c'est pour les lives. Genre, même si on n'est pas amis, on a besoin de faire des vues. Donc, euh, c'est ce qu'on fait, tu vois. Ah, exactement. Je vais prendre un point de quelqu'un là. Ah, je l'ai vu sur le toit. J'ai pas de rythme dans la game là. Mais pourquoi lui il vole tous mes kills là Mais. Oh Mais. Hé hey je, je vais péter un câble Il y a un mec, il prend tous mes kills. Un ennemi. Ouais, c'est le mec sur la hauteur. Hein. Là, voilà, toi. Tu veux que je te le confirme Culux. Si tu peux, ouais, c'était cool. Ouais, tiens. Je vois qu'il t'a bien cassé les couilles. Hop, je mets ma touche aussi. Allez. Clac. Oh là, elle fait un massacre Attention. Il est crack lui, bah vas-y je fais que des dégâts J'en ai perdu un hein. Oh, monsieur l'arbitre Oh Est-ce que, que c'est parce qu'on a parié que quelqu'un serait une grosse merde Comment J'ai plus de balles, j'ai plus de balles. Dommage. Mandory, tu te fais voler tous les kills à chaque fois. T'as vu T'as parti tu les gars, c'est incroyable. T'as le C'est incroyable. Je déteste la résurgence. c'est vraiment un mode de jeu de grosse folle. il a looté quoi toi On est 2 là-haut Bah il y a un dernier dans la sclp Ok scale. alors, Il y a du monde vers moi, faites attention J'ai ping orange là, il faut, il faut le fumer lui Vas-y, bah, j'ai pas d'armes J'ai pas d'armes... Où c'est comment? monte ici Je fais tellement jamais de l'arrêt dessus Qu'est ce chien Je vais chercher mon stuff Je suis à chier les gars. Je vais serrer. Je connais pas ces battes. Après EG il débute euh, Vince, t'inquiète pas pour lui. Ouais, mais... Je vais péter une gamme dans cette game Tu ça arrive de tomber contre meilleur que soi. Non j'ai pas d'armes depuis tout à l'heure C'est cover enculé Il est là là Est-ce que je peux avoir des armes Y'a un mec au dessus Je sais, je sais, t'inquiète Allez, dégage de là, toi Tu fais un loadout EG pour que tu puisses t'amuser à la fin Tiens. Oh, putain, je veux bien. T'es... Et... Quelqu'un des plaques Euh... Ouais, tiens. Moi, j'en ai huit, là. Il y a une sacoche. C'est merde, c'est bon. Oh, la reçue quand t'es dans un... Mais T'es nul à chez EG, hein. Le Mais gros, je pas C'est une team de tryharders en face. On les baise. C'est bon, je peux jouer, merde. J'ai vraiment pas de chance, hein, bah ben là les gars. En dessous de moi. J'ai, mais. Oh. Oh, Putain, mais. Ah, mais tu l'as laissé arriver dans mon dos sans rien me dire. J'avais pas le loadout, mais je l'ai pas vu, je te je prenais mon loadout moi. Chien crevé. Il m'a mis un coup de couteau. Eh frérot, par contre, oh, euh, oh, oh. Par, contre, par contre, je suis censé faire une bonne game. Genre, j'ai pas le temps de te réanimer 3 fois en 1 minute, frérot. C'est chiant, tu vois. Tes Il m'a mis un coup de couteau, frérot. Non Il y a 3 mecs dans le. Oh my god. Il y a le gars qui arrive, frérot. Je sais pas si t'as un masque. Non. Les gars, il y a genre 5 mecs dans un tout petit truc, je sais même pas comment tu vas, mais on de C'est vrai Ce qu'ils font, c'est 5 hommes ensemble. Il y a EG qui veut vite y aller en tout cas, il est habitué à ces sortes de lieux. <rire> ah bah bah c'est bon. L'entrepreneur grec. Je te sauve, frère, t'inquiète. guette. C'est le sang. Et non, encore, hein. bah... The... <rire> Vas-y c'est bon, j'abandonne cette game. Elle est pas pour moi mec. Elle est pas pour moi cette game. Chaud tu... Ah non Je m'en vais. Pas loin mon lapin, pas loin. C'est du 1 contre 3 pour la fin. Ah, ça... est-ce que ça te fait peur enfin, C'est les 3 rats qui sont campés dans le truc en vrai. donc. T'es pas sur la hauteur, dernière info. Ouais. Oh, ça c'est de la route là. C'est parti. Là, faut ouais, c'est correct. A gauche. À gauche, à gauche. À gauche, à, gauche. à, gauche, à gauche. Allez, pour toi, lui. Boum. Ah, dommage. Let's go oh, C'était ta game, <rire> GG. Grosse game. Clotier, gros. Wouah. Claude Ched, bye ciao Je ne commenterai pas la mienne Ah mais des fois ça arrive De toute façon ça s'est vu mec, dès que je balancé un truc je trouvais y tomber pour euh, tout et rien à partir de là ah, oui, C'est comme ça, ça là C'est comme ça, pas ça vrai. Pas que je fais pas de ressources Quand ça se passe comme ça, j'ai juste envie de protéer mon zizi contre un calcul Bah en tout cas on a, on a fait 4 wins gros aujourd'hui quand même hein. hey. Grosse grosse matinée hein 26, 13 et 7 kills C'est bien 30 kills là Oh bande de ce gag